Cours de géographie du collège La Berlière, aujourd'hui les notions démographiques. Première question, quand on parle de démographie, qu on fait référence à la démographie. Qu'est-ce que la démographie La démographie, c'est une population que l'on va décrire en fait. Donc c'est la science ou une discipline qui étudie les populations. La population l'ensemble des personnes vivant dans un espace donné, à un moment donné. Par exemple, en 2005, il y avait 8 habitants sur ce territoire. On utilise parfois le terme de peuple, mais c'est beaucoup plus vague. On n'utilise donc pas ce terme de peuple. On va utiliser toujours le terme de population pour parler d'un ensemble de personnes. Évidemment, l'ensemble des populations humaines, prises dans leur globalité, forme l'humanité. Lorsque l'on compte une population, c'est-à-dire le nombre de la population, comprend à la fois des personnes qui ont la nationalité bah, du pays dans lequel ils se trouvent, il y a des personnes qui ont acquis cette nationalité parce qu'en fait ils sont nés dans un autre pays et il y en a même qui sont nés dans le pays mais qui n'ont pas la nationalité alors qu'ils sont bien nés dans ce pays là. Pour comparer deux territoires, deux régions ou deux pays, on va utiliser la densité de population. La densité de population c'est en fait le rapport entre le nombre de personnes qui habitent un territoire ou une zone ou un pays et la superficie, la surface de ce pays. Vous voyez que dans le, la représentation du, du bas, il y a une densité beaucoup moindre, puisqu'il y a moins d'habitants pour une même surface. On va dire que la densité de ce pays est inférieure à la densité de population de ce pays-là. La règle pour calculer la densité, la formule est toute simple. Je prends le nombre d'habitants à un moment donné et je le divise par la superficie du territoire sur laquelle ce nombre d'habitants sont situés, c'est-à-dire cette population, et j'obtiens la densité de population de ce territoire. La densité de population, ça me permet à un certain moment de vraiment euh, dire quels sont les espaces les plus peuplés. Vous voyez qu'ici, les espaces qui sont en vert foncé, ben, ont une densité de population beaucoup plus importante. Alors que peut-être, ils ont le même nombre d'habitants que d'autres zones. Mais étant donné que les territoires sont plus petits, la densité va être beaucoup plus grande. Ce qui va être une des variables essentielles que nous allons étudier au cours de géographie lorsque nous faisons de la démographie. La préparation pour bien montrer que vous avez compris cette vidéo et que vous l'avez regardée, je vous propose ici un tableau. Donc ici, imaginez la séparation ici. Ce qui est intéressant, c'est que j'ai différents pays, le pays A, le pays B, le pays C, le pays D. Vous avez pour chacun de ces pays le nombre d'habitants, c'est-à-dire leur population. Et la troisième colonne, c'est la superficie de ce pays, qui est exprimée en kilomètres carrés. Alors, la densité de population, c'est souvent nombre d'habitants en kilomètres carrés. Donc, ce que je vais vous demander, c'est de calculer la densité de population pour le pays dont la lettre, est la même que celle de votre nom. Moi, je m'appelle Dramé. Donc, je vais calculer la densité de population de ce pays-là. Si vous ne savez pas comment faire, ben, revenez en arrière dans la vidéo et on vous dira comment faire. Une fois que vous l'avez fait, vous encodez le résultat dans le formulaire qui est en dessous de la vidéo sur Blogeo. Je reste bien, avant et bien entendu à votre disposition si vous avez des questions. Vous pouvez me contacter par mail, évidemment. Et je vous souhaite un bon travail. À bientôt.